Salut les boys, c'est Winman. Euh, content de voir. Euh, je viens d'aller porter un t-shirt au bout de votre poste. Merci de m'encourager. Hein? Vous savez que c'est un très beau cadeau de Noël d'avoir un t-shirt de Winman. Euh, sérieusement, c'est un t-shirt de qualité. Euh, livraison incluse, 35$. Ça fait vrai euh, combien de temps que je lis mon premier T-shirt euh, Je le passe au lavage Puis euh, la, la couleur est toujours belle La qualité de T-shirt est toujours là Fait que, euh, achetez un T-shirt pour un cadeau de Noël à quelqu'un Et puis là, je vais vous présenter Le Houseplant Hybrid Review 183 Yes Sir! Hey, salut! C'est du sérieux là! C'est une capsule bien importante, je me brosse les dents Très sérieux. J'ai une réputation à garder. Oublie pas une chose, hein. Winman, c'est l'original. Mmh. Ben, je me suis passé dans la même trop vite, là. Alright. Le truc final, pas le plus important. quoi? La langue, les boys, la langue. Outil par excellence. Alright. Putain, pour être parfait, soit dans la terre. Alright les boys, je pense qu'on est bon pour la review. On s'en va tout de suite. Alright les boys, c'est parti. Le Houseplant hybride, je lance les mains. Euh, écoute, tu fais l'emballage. Une façon euh, de faire du marketing, ok Tu sais très bien là, que les compagnies peuvent pas faire de marketing à la radio, à la télévision. Euh, donc c'est une façon de faire du marketing, d'attirer l'œil. Euh, 44$ dollars et 20 sous. Euh, je pense pas qu'on paye pour la boîte. 44 et 20. Sûrement que le cannabis à l'intérieur est de qualité. Euh, sûrement qu'il est dispendieux parce que. Sûrement que ça a été euh, plus dispendieux à produire. Peut-être que euh, cette variété-là, il n'y a pas beaucoup. Quand ils font une production, peut-être que c'est le petit plan. Euh, c'est plus cher pour une raison. C'est plus cher pour une raison. Quand on parle de Houseplant ici, c'est une nouvelle marque de commerce de Canopy. Euh, il y a trois Houseplant. Vraiment simple, le hybride, le sativa, l'indica. Euh, Canopy sont encore associés avec euh, un acteur cette fois-ci. Euh, je veux pas me tromper, je pense que le nom du gars c'est... Euh, Seth Rogen, quelque chose comme ça. C'est l'acteur du film Pineapple Express. Euh, c'est pas la première fois que Canopy s'associe à une vedette. On peut se rappeler de Snoop Dogg, le rapper. Qui, a, qui se sont associés pour euh, le produit LEAF BY SNOOP, LEAF BY SNOOP, euh, LBS, les contenants blancs. Euh, on a appris aussi avec Winman que le chanteur Drake avait signé avec Canopy qui va nous sortir une nouvelle gamme euh, en 2020. Euh, SPIRIT, quelque chose, LIFE SPIRIT. Et puis là, le houseplant avec euh, l'acteur de Pineapple EXPRESS. Je trouve ça très très très souvent, euh, parce que les houseplants, si tu veux savoir la variété, ben on s'en va ici, houseplant hybride, variété houseplant hybride. Même chose pour le houseplant sativa, variété houseplant sativa, pas besoin de te le dire pour l'indica, c'est la même affaire. Fait que là, comment tu fais pour savoir qu ce qu'il y a là-dedans, tu n'as aucune idée? Ouais, mais oui Winman, oui man. relax, regarde les arômes, ok. Fruité, terreux, fromagé. Mais là, toi, tu t'en mets en succursale. C'est pas écrit, le terreux, fruité, fromagé, ça boit. pas écrit nulle part. Puis, demande pas commis, tu sais très bien. Ils vont te dire, va-t'en sur le site Internet. Ils vont te dire, appelle la compagnie. Ouais, bon, mais derrière... Oui, man. Calme-toi, oui, man. Check les terpènes. Tu sais que c'est les terpènes qui font buzzer un peu l'effet d'entourage, le THC, avec les terpènes, ça dépend de ton arôme, Winman. Tu le sais très bien. OK, ok. Terpènes. cariophilène, limonène, humulène, pinène. Excellent. Excellent. Est-ce qu'ils sont inscrits sur la boîte? Non. Est-ce qu'ils sont inscrits à la SQDC en hein, quelque part sur le mur? Non. Est-ce que le commis connaît les terpènes du Asplante hybride? Non. Fait que quand tu arrives en succursale, puis tu vois la boîte asplante hybride. T'as encore l'idée de ce qu'il y a là-dedans, bro. Non, tu comprends-tu ce que je te dis là T'achètes un produit à 44 et 20$. cents. Ok La variété c'est pas du blueberry, c'est pas du du du, du, euh, du blue dream, c'est pas. Euh, on sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, man. C'est une boîte à surprise. Comprends-tu Inacceptable. En plus les terpènes, mettons qu'ils écrivent les terpènes, ça la boîte faut qu'on sache c'est quel terpène qui est en plus grosse euh, concentration. Euh, cest 5% Humulène 3% Aucune indication On sait pas ce qu'il y a là-dedans, man Hey, relax, on sait que c'est un hybride. On sait pas c'est quoi qu'il y a là-dedans, on sait pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. Tu peux pas acheter ça, je l'ai même pas ouvert la boîte, tu peux pas acheter ça, man. Tu peux pas acheter ça, tu sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Pis l'autre, il s'associait avec ça, Seth Rogen, le gars, il veut me partir d'une business, on va avoir plus de cash. Hey, quand tu t'associes avec quelqu'un, il faut, faut que tu saches ça, tu signes quoi, toi, là, là? D'après moi, il a signé, il a reçu son chèque, puis il arrange tout avec le reste, je m'en calais ce canapé. Moi, man, moi, ça me prend une petite tâche, là, à, à, à mon dossier d'acteur. Snoop Dogg, une petite tâche à ton dossier de chanteur-rapper, tu sais, je veux dire, tu aimerais ça t'associer à ça, toi? Non. Non, man. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a là-dedans. 14% de THC. Qu'il y en ait un autre qui vient de me parler du prix qui a rapport avec le THC. 14% on devrait payer ça 20$. Non, man. C'est la qualité de la bode, le gros. C'est la qualité. On peut dire salut à mon chat, Lucky, qui vient nous dire bonjour. Et tout le monde est ici pour le Houseplant hybride. Il y a Lucky et puis il y a Indy. Indy pour euh, Indica, hein, vous le savez très bien. Il a grandi Indy là. Il est rendu plus gros. Alright les boys. C'est du sérieux. Euh, à quoi m'attendre avec ça? F faut que ça soit de la qualité. Ok? Euh, je veux que ça me colle ses doigts. Je veux que ça soit résineux. Je veux qu'il y ait des tricombe, là à, à, à m'aveugler les yeux. Ok, hey, écoute Canopy là, ok euh, leurs produits, leurs plus, le, leurs produits euh, sont vraiment dispendus. On parle de Tokyo Smoke, Tokyo Smoke là, euh, eux ici là, ils ont cinq produits Tokyo Smoke, Tokyo Smoke ça appartient à Canopy, 36 et J'ai quand même essayé euh, deux variétés de Tokyo Smoke, j'ai pas aimé l'arôme. la qualité. De qualité mais pas pour 36 euh, C'est rendu que les produits exo à 20 là sont euh, comment je pourrais bien dire ça sont acceptables. Euh, Tokyo Smoke c'est une coche en haut, ok. Mais après ça après Tokyo Smoke à 36 et 10, Canopy nous sort 50 sous plus cher 36,60$, leur gamme de tweed. Vous connaissez Weedman avec tweed j'aime pas les arômes. C'est tout, tout, tout fromager, cariophilène. C'est vraiment des arômes. là, Vraiment pas agréables. Il euh, n'y a pas de fruité. Il n'y a pas de sucré dans les produits de canopie de tweed. Aucun sucré, aucun euh, fruité. J'aime pas tweed. J'aime pas tweed. La qualité de tweed. Hey, hey, as tu été voir toutes mes vidéos? Les cocottes sont vides. Des bas de plants. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Mais là, Canopy, ils se sont dit, on va sortir une autre variété qu'on ne connaît pas avec Winman. Euh, ils ont seulement un produit, euh, ça s'appelle Van Der Pop. Van Der Pop, il y a juste un produit de Van Der Pop, ça s'appelle Eclipse. Et puis c'est un produit qui contient du CBD, 37,50$. N'oubliez pas là, Tokyo Smoke 36,10$, Tweed et 36,60$. Van Der Pop, 37 et 50. Après ça, on s'en va avec qui? On s'en va, on s'en va, on s'en va. Hey bougez pas, les boys. Bougez pas, j'en oublie un. J'en oublie un. Ah, ça, c'est pas le fun. Mais je sais que ça vous dérange pas, hein? Ça vous dérange pas? All right, c'est bon, ça. Ah, man, j'ai un blanc. Uh, c'est bon ok c'est bon c'est bon ok 36 et 10 tokyo smoke on augmente le prix 36 et 60 tweed on augmente le prix 37 et 50 van der pop on augmente le prix 39 et 80 dna génétique on monte de qualité dna génétique c'est correct c'est de la qualité mais oublie pas que y a une autre compagnie, à 37 et quelque chose, qui est meilleur que des génétique. Et puis un autre produit à 39 et 80, des produits LBS, des produits à Snoop Dogg. Puis là, ils nous sortent le Plant à 44 et 20. Alright, je sais pas comment ouvrir ça. Hey, ouvre tes yeux! OK, check ça là. Je l'ouvre là devant toi. J'ai mis mon, ma petite tablette ici. essayer de descendre ça. Que tu puisses voir mon... le cannabis dans le cabaret. Non. Alright les boys. On sait pas ce qu'il y a dedans. Ça, ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Et on sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est-tu moins? Faut que tu saches ce que c'est que t'achètes. T'achètes une bière. C'est une bière blonde, une rousse. Euh, une IPA. une. Euh, c'est quoi les sortes de bière les gars? T'sais? Je sais même pas s'il faut que j's... je sorte la boîte sur le côté. Je pense pas, man. Je sais que ça c'est peut-être une boîte de, de... à collectionner. Tu es malade, toi Tabarnak, pas Tabarnak, ça me stresse, man. C'est ça, ça, stress, ça. Le pot est là. c'est une joke, là. Malaise, là. Petit malaise, ici. Faut regarder s'il n'y aurait pas deux dedans. Hé, hey, il y a un portrait! Regarde s'il n'y aurait pas un pamphlet, euh, un collant. C'est pas, moi, Chris. 44$, 44 pas de collant. Alright, man. 14%, 44 et 20. Tu penses-tu que ça me tente d'acheter ça 44 pièces et 20 pour 14% pour un gars qui fume comme moi? Alright, les boys. Je fais ça pour vous autres. Je fais ça pour moi aussi. Inquiétez-vous pas. J'essaie de regarder si y a quelque chose sur le pot, man. C'est 14%, 44 pièces et 20. C'est un hybride. Il n'y a rien d'autre à regarder sur le pot. Rien. Rien, rien, rien, rien, rien. Fait que ici, il n'y a pas de, de petites choses ici parce qu'il était ça à la boîte. Je sais que même ça, il y aura même pas de tir de sécurité comme euh, Twi. Alright. Fromager, fruité, terreux. Euh, toutes les terpènes sont là. Pinène, euh, ça c'est sapin, pin. Cariofilène, ça c'est... Pas terreux, c'est... Euh, épicé, man. Poiré. OK. Il faut que la cocotte soit belle. On sait que l'arôme, si je pas. Elle hey, rouvre le pot Ah oh man, j'ai pas regardé la cocotte, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas vu, j'ai juste senti. Le gros, c'est du, du canopy tweed, il touche pas à ça, c'est pas bon, c'est dégueulasse. J'en regarde la cocotte, ok? Non, c'est pas, c pas du, du Broken Coast, là. là. Il est vraiment pas beau, hein? non Non, c'est pas beau, là. Hey, ok, man, c'est tu moins, c'est tu moins là, c'est tu moins. Ça commence. tu as vu de ça crise de feuilles. Tu vois de ça, bro. Tu comprends-tu? Tu, tu, tu comprends-tu ma frustration, man? Tu comprends-tu ma frustration? Ça, ça s'en va sur Instagram. Ah! dépense pas pour ça, le gros. Ok, l'arôme c'est dégueulasse. Point-toi un produit, c'est dégueulasse. Il y a du tricôme. Ok, mais il y a beaucoup, beaucoup de tricôme. Ok, mais c ça, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec Broken Coast. Ça n'a rien à voir. Broken Coast Ils sont même pas proches. Ben du tricon, mais euh, la DNA génétique c'est mieux que ça. Oh man, c'est dégueulasse, man! C'est pas un beau look! Ah, oh, ça me fait chier de passer du cash dans la main, man! Fuck! Ça sent fromager! Ça sent fromager! C'est fromager man, ça fait penser au euh, Balmoral. <rire> c'est dégueulasse man. Je peux plus dépenser, hey, écoute, il me reste le Sativa puis le Indica, ça va me coûter 88$ man, c'est 100$. Je peux pas me permettre ça, les boys. Je peux pas me permettre ça, je suis vraiment désolé. Euh... Winman a <rire> ses limites là, c'est, c'est, ses limites. Tu vas garder la plus belle puis la plus dégueulasse pour Instagram. C'est effrayant faire ça, man. C'est effrayant. Tu peux pas faire ça au monde, aux consommateurs. Canopy va faire faillite, man. Canopy va faire faillite. Ça va être comme le nortel du cannabis. C'est gros, gros, Canopy. Il a personne qui va acheter ça, tabarnak. C'est dégueulasse. À la place de payer 44$, pièces, va te chercher le bal moral. Si tu veux un goût fromager, va te chercher une balle morale! Peux-tu le retourner? Ah! Oh, stie, man! Non, non, ah, non parle-moi pas du BC! Je le sais! Je le sais! Ah! Oh, fuck! Mais fume, -les, fume -les. Man! Je décompresse, t'es gros. Ben, fume, tu vas décompresse en je, je, je veux dire, à quoi qu'ils s'attendent? Ils s'attendent-tu qu'on dise, dit, « Hey, man, c'est du bon weed, man. Euh, ah, c'est ça, c'est bon, fuck, quest c'est? » À quoi qu'ils s'attendent? C'est quoi qu'ils qu s'attendent? C'est quoi leur but de, de, de sortir une boîte puis de te crisser des affaires d'en même, man? Non, non, je veux pas péter. Des affaires de même. C'est. C'est. C'est pas moi, là. C'est pas moi, man. C'est pas moi, c'est pas correct de faire ça. Là, il est trop tard. Il est-tu trop tard? Je pense qu'il est pas trop tard. Ah, il est trop tard. Pas trop tard, man. Il hey, tu sais quoi? Je pense qu'il est pas trop tard. Fuck, il est trop tard! Alright, on se calme. Mais je peux pas me calmer, c'est inacceptable. C'est inacceptable. OK <rire> Il y a plein de petites sugar leaves, il y a de la feuille, il y a beaucoup de tricônes, il y a beaucoup de tricônes. Il y a de la feuille, c'est c'est inacceptable. Alright. Ça sent fromager. C'est facile, facile, facile. Facile, facile. Euh, même pas besoin d'attendre 50 fois. C'est fromager. Je décolle ici. J ça me tente pas de fumer ça. 44 pièces et 20, man. Va voir mon Instagram. Si tu veux pas me donner un pouce pour la photo. Écris un commentaire, s'il te plaît. Alright? Il euh, y en a qui ne mettent pas de pouce parce qu'ils trouvent ça dégueulasse, je comprends, mais écris un commentaire. Euh, encore comme, comme YouTube, Instagram, si tu écris un commentaire, si tu mets un cœur, ça m'aide. OK? Euh, pour les gens qui veulent pas me donner de dons, pas de problème. Donnez-moi un pouce. Écrivez un commentaire. C'est important, ça m'aide. Ça m'aide. Alright? Ça m'aide mentalement à m'encourager. Et puis Instagram et YouTube me récompensent en affichant mes vidéos et donnant des propositions aux autres personnes. Si t'aimes pas la photo, mets un commentaire. Alright les boys. Puis encore la vidéo. Si t'es forché après Canopy, mets-moi pas un pouce en bas. Mais si t'es content que j'ai fait la vidéo pour toi, mets-moi un pouce. Puis si tu veux pas mettre de pouce, écris un commentaire s'il te plaît. 14%, 14%, man, je serai jamais gelé avec ça. 44 et 20, gros. Mets-toi à ma place, le gros. Tabarnak. J'aimerais ça te comp. 14%. Non, <rire> si pas beau, le look. Je. je... J'ai de de... plus rien de Canopy, de Tweed. Parce que Tweed, il y en a du Tricon aussi. Hé, hein. hey, Grell, les plantes, là. Plantes bien raides, Grell. C'est encore San Rafael, Grell, puis... Euh... Non, non excuse-moi, c'est encore euh, Broken Coast, euh, Grell, puis San Rafael. Ouh, hé, hey, Canopy, je te le dis, là. Je sais que je l'ai dit, je te le répète, que ça te dans la tête. Canopy va faire faillite. Je te dis, ils n'auront plus de ventes, ils vont être obligés d'écouler. Ils, ils vont vendre leur lumière, pour leur serre, man, à Exo, man. Exo va tout acheter ça à rabais. C'est impossible que je rachète ça dans ma vie, man. Impossible. Que je te vois y acheter ça, man. Hey, tu vois un gars avec ça, tu sais que c'est fait de Tu sais le gars, il sort de la SQDC avec sa boîte. Hey man, t'es gêné pour lui, man. Pauvre gars, man. 44$ et 20! Ha ha! COLIS! COLIS, man! Pfff! Je suis vraiment fâché, man. C'est comme si on le savait d'avance, man. C'est All right, les boys. 14%, man. Euh, je m'en irai pas à la lune avec ça, là. Je pense que je vais rester carrément ici dans mon appartement, là. 14%, 44 et 20. Pour de la feuille, man, puis des... Des, des fonds... Des, des petites bottes de fonds de fond de, plant, de bas de plant, pas de fond, de bas de plant. Je le mouille même pas, man. J'ai le goût de le finir au plus calice. Et comment qu'ils ont écrit ça, Fromager, et fromager, man. Fromager, euh, je veux dire, euh, fruité. Pas fruité pendant tout, man. C'est du bal moral qu'il y a là-dedans, man. Ah, oh, c'est du tweed pas à peu près. C'est tout, tout le même goût! Pas le même goût, pas le même goût, mais c'est tout la même affaire. C'est du bal moral. C'est du bal moral. T'as essayé du bal moral? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Je vais te l'expliquer une dernière fois, là. C'est pas pareil comme du bal moral. C'est du bal moral. Ça goûte la même affaire. Même affaire. Facile, faire cette vidéo-là? Tous ceux qui vont voir écouter cette vidéo-là, c'est impossible qu'il en achète. Parce que si tu veux en acheter, tu achètes le bal moral. Tu viens de sauver un 10. Tu viens de sauver 8$. J Oublie ça, man. J Oublie ça, man. Qu'est-ce que tu veux que je regarde sur le pot? Il n'y a rien à regarder sur le pot. Si Même si tu le regardes 50 fois, même le pourcentage ne va pas augmenter. Le cannabis ne va pas se transformer en, en OG couche, aussi. Fuck! Hey boy, il est vert! Il est beau, hein! Même mes choux, ils ont crissé leur camp! Et puis personne ne veut rien savoir du hasplant! Personne ne veut rien savoir de ça, man! Hey, ça, c'est garocher son argent à travers les fenêtres, man! Ça, c'est jeter ton argent dans les poubelles, man. Ça. Hey, gars, gars ouais, là, vois tu vois-tu le gars là, qui a un peu d'argent, le riche, qui sort avec ça? Épais! Épais! Tu sais, le gars qui connaît rien au cannabis, là? Oh, si quoi, man! C'est sais, le monde qui se fie juste au prix, là! Hey, payez mon cannabis, 44 et 20! Encore lisse! Mais une fois, j'ai te le répéter, c'est du bal moral. Puis ceux qui aiment le bal moral, pourquoi t'achèterais ça? Il est plus cher que c'est pareil. Hey, check bien ça, toi, dans, dans deux semaines. On s'excuse, on a mis du bal moral dans de Houseplant hybride. Veuillez aller à la boutique pour vous faire rembourser. Je peux pas me faire rembourser, j'ai pas la facture! Ça, mon gars, là, ça va dropper de prix. Ah! Oh, ça va dropper de prix, mon homme! si que ça va dropper de prix. Je te le dis, man. Je te le dis, fais-moi confiance, man. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Offre pas ça à quelqu'un à Noël, tabarnak. Ça, c'est chien, man. Ça, c'est chien, man. Si on donne une petite boîte fancy. Hein? petite boîte fancy. Tu vas faire un beau cadeau? Non. Non, le gars va être frustré. Frustré bien raide. Je prendrais deux Purple Berry à 19$ à place de ça. Deux, euh, deux nébuleuses à 21$ à place de ça. Je prendrais juste un Pink couche à 30$ à place de ça. Fasse appeler la SQDC, eux autres c'est tous des innocents. Pas de notre faute, pas de notre faute! C'est la compagnie qui nous dit comment mettre le prix! Attention, hey, t'en sais tu quand qu'elle m'a dit ça, la fille? Pas nous autres qui décident des prix. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la compagnie. Qu'est-ce que tu fais là, calice? C'est toi qui décides le prix, tu vas le vendre, Tabarnan. T'as acheté le cannabis de la compagnie, puis toi t'es la SQDC et tu vends le prix que tu veux? Non, non, c'est pas nous autres qui décident le prix. ils sont folles, ils sont malades mentales, eux autres. Ils comprennent absolument rien, man. Des hostiles de malades se sur le comptoir! Pas nous autres. Pas nous autres! Une... Pas nous autres! C'est qui? C'est qui? On va appeler Canopy demain! Euh, Je sais pas s'ils vont nous transférer à une division Houseplant! Mais on va leur dire! On va leur dire que. Pourquoi tu mets du bal moral là-dedans? Oh non, non, c'est pas du bal moral! C'est de la shit, bro! T'en veux-tu des photos? T'en veux-tu une vidéo? On leur crissait le vidéo dans la face. T'es un quand je le vide sur le plateau, tu le vois-tu cocotte? Oui, mais monsieur, c'est juste une cocotte. Les autres ont de la feuille. Oui, mais monsieur... Non, c'est 44 Si, si, monsieur, monsieur, monsieur. Mais tu l'as même pas appelé. Peut-être qu'il va même pas te dire monsieur. Ah, ta gueule, man. On va m'appeler madame. mais non, on va m'appeler monsieur, calice. Hey toi en arrière, là. Tu mériterais une plaque. Non, non, je l'aime pas, c'est pas parce que je le fume, je l'aime pas. Pas pour jeter ça aux poubelles, c'est-à-dire 44$, c'est beau le cave. suis pauvre, c'est-à-dire pas pour aller jeter ça aux poubelles, cest il y a des limites. Des limites à être cave, tu sais. T'as pas d'argent, Va te chercher un morceau de fromage moisi, fume-les, man. C'est ça, arrive, 14%, tu gèles pas. Sauf fumer ton fromage, tu vas pas geler. Il y même affaire, d'autre. Même affaire. n'a pas de base, de base, de base. n'a pas de base. Sur 10, 0. 0 plus 0, plus 0, plus 0. 0. Le goût fromager. Fait que si aimes le fromage, 10 sur 10. Qualité cocotte. Qualité cocotte. T'as ma cocotte. Qualité cocotte. C'est à cause du prix. OK? Qualité cocotte, cette cocotte-là, mon boy, là... C'est du même pas. Pour... Ça là, c'est 1 sur 10. Ça, exo est mieux que ça, là. Ça, c'est ça, c'est pourri, là. Puis après ça, quand on regarde la grosse cocotte, il <rire> est vraiment pas un beau look, man. Plus que je la regarde, là. Check ça. Check, check, check. C'est pourri, hein. Ça le va très bien, man, je pense. Check ça. C'est pourri, man! C'est la plus grosse! C'est vide! C'est vide! Non! C'était effrayant, puis... Euh, sûrement, je sais pas si Canopy parle en français ou bien... Euh, ça va être en anglais, mais... Euh, on va leur parler en anglais. Si je vous appelle pas demain, je vous appelle cette semaine. Il euh, faut qu'ils sachent. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui a fait un appel. Sûrement quelqu'un qui les a appelés. Puis, euh, je sais pas si ça se demande. Euh, encore une fois, est-ce que la fille de Canopy va le savoir J'aimerais leur demander est-ce que c'est vous qui décidez le prix que la SQDC vend le cannabis Ça me dit oui, man. Je tombe sur le cul, man. Oh, oui, euh, c'est nous autres qui dit... Euh, Hey, SQDC, vends ça 44 et 20. Puis nous autres, on va te le vendre euh, 30. Puis tu vas te faire euh, 14 et 20. C'est vraiment des compagnies qui décident quel profit la SQDC va faire? Non, non, non. Fait que là, euh, je sais pas qu'est-ce qu'elle va me dire, man. Parce que moi, on m'a dit, hey, tu sais quoi, Canopy, la SQDC, vend ça 44 et 20. Puis la vous... SQDC va jamais vous rappeler pour avoir euh, du house plan puis remplir les tablettes, parce que euh, les tablettes vont toujours être pleines. Fait que je pense que vous devriez leur dire de baisser le prix parce que euh, vous allez rester pogné avec votre house plan. Puis votre petit acteur, là, de Seth Rogen, là, du Pineapple Express, euh, je pense qu'il va débarquer de la compagnie puis il va aller retourner faire des films. God, yes, man. Non, c'était frais hein? non, c'était hein. c'était frais hein? Ben, hey, à 34 et 20, tu eu une même vidéo. Fait que faut jouer encore plus en crise. je t'en crise! J'suis en crise, man! J'suis en crise! je t'en crise! Tu veux que je te donne du crise plus pour 44 piastres? J'suis bien, bien en crise! OK? J'suis bien en crise plus que 44, plus que 34. je t'en crise. Ça n'a aucun assis de man! Tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est pas écrit les terpènes, tu sais pas c'est quoi, tu t'as aucune idée c'est quoi. C'est un hybride, tu sais même pas c'est quoi. Je sens tendu de faire ça pour rien. tu écrit terpènes? Il a aucune terpène sur ce côté-là, en tout cas. Il n'y a aucune terpène sur l'autre bord non plus, là. Il n'y en a pas là, il a aucune fucking... Il y a-tu terpènes en dessous? Cannabis séché, entreposé dans un endroit sec. Pas de date limite d'utilisation. Tenez en de la portée des enfants, 3.5. Non. Il n'y a aucune de de terpènes. Faut que tu le site de la SQDC, man. Ça n'a aucun sens, man. Ça n'a aucun sens, man. Ça n'a aucun sens. Il y a cinq terpènes. Parce tu que le gars ici, c'est quoi la terpène limonène? Mais ben non, man. L'autre, humulène. C'est pas tout le monde qui sait ça, ces affaires là aussi. Je connais juste le pinène et le cariophilène. J'ai même pas eu le temps d'étudier les autres, si. Voyons donc. Fruité, terreux, fromagé. C'est pas écrit nulle part à SQDC, man. T'achètes ça, un euh, fruité, terreux. Je me rappelle plus c'est quoi, la troisième. Mais en tout cas, c'était fruité, terreux. T'as, tu fumes ça, c'est fromagé. t'as les. Ah, oh, c'est ça, la troisième, c'était fromagé. Calice, il n'y a pas de fruité, il a pas de terreux là-dedans. C'est du bal moral. C'est du bal moral de tweet. Oh, je suis pas le fort, je parle pas le fort. Ben oui, je t'en je suis pas le fort, STC. Alright, reste deux puffs. Achète jamais ça de ta vie, le Plant hybride! Achète aucun Plant, man. Les deux autres, ça va être pareil, man. Ils diront même pas c'est quoi, c'est un esti... fuck à faire, une boîte à surprise. Ils donnent trois arômes complètement différents. Toutes les arômes sont différents, je sais d'une de l'autre, peu importe, si tu me donnes deux arômes vont être différentes, ok, je m'excuse. Mais il a aucune indication, c'est vraiment pas correct. C'est. C'est vraiment pas correct. Pis pour ceux qui veulent pas payer 44$ quand il y a pas de pourcentage, là. Commande-toi pas ça par la poste, Si tu vas tout casser, man. 14%, tu roules ça, 14%. Goûte le fromage, tabarne, hein, 44 et 44,20$, man. Hey, plus 5$ de livraison, ça te coûte 50$. Man, ouf, tu vas tout casser, gros. Alright, les boys. Euh, je te laisse là-dessus. Si tu eu du fun avec la vidéo puis tu as passé du bon temps, donne-moi un pouce. Puis si tu veux vraiment pas donner de pouce, écris un commentaire. Et puis euh, viens me voir là, sur euh, Weed Indicoman sur Instagram. Tu peux me parler en privé. Euh, Jusqu'à la date, je réponds à tout le monde. Donc euh, tu peux me donner un commentaire, un encouragement. Euh, N'importe quoi. Alright les boys. Je vous adore. À la prochaine. N'oubliez pas Weedman, c'est l'original. Ciao.